bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va aller faire un test vma ça fait bien bien bien longtemps que je n'ai pas mis les pieds sur une piste et pour dire bah en fait euh, test vma j'en fais une à deux fois par an maximum et donc on va aller sur la piste et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais des tests vma et comment je m'y prends c'est parti à tout de suite sur la piste Et voilà, me voilà arrivé donc à la piste. Donc pourquoi est-ce que je fais un test VMA Eh bien, ce n'est pas pour calculer mes vitesses pendant mes plans d'entraînement ou toutes ces choses-là, vitesse pendant un travail, etc. Ce n'est absolument pas pour ça. C'est juste pour me faire un test et évoluer mon niveau, voir si ma VMA augmente au fur et à mesure de mes entraînements et psychologiquement le fait de voir que je progresse ou que je régresse eh bien ça va avoir un impact, ça va me dire que je suis dans le vrai concernant mon entraînement et qu'il ne faut pas modifier quelque chose ou peut-être qu'il faut le modifier donc psychologiquement le fait de faire un test VMA va m'être très utile pour m'assurer psychologiquement que je suis en train de progresser alors forcément au bout d'un moment je vais stagner peut-être qu'à un moment je vais régresser si d'autres tests que je fais donc les tests de renforcement musculaire et de VMA ascensionnel augmentent eh bien ça va encore me donner des indications concernant mon plan d'entraînement. Mais c'est vraiment une histoire psychologique. C'est vraiment pour me dire que je progresse ou que je régresse. Jamais, jamais, jamais je ne travaille en pourcentage de VMA lors de mes entraînements. Parce que je trouve que en trail, l'important c'est de travailler au ressenti et pas avoir le nez sur la montre sans cesse. Peut-être que à arriver à un certain niveau, moi je les appelle les ingénieurs du trail. ces gens qui optimisent absolument tout, ont besoin de ça personnellement à mon niveau. Je n'ai pas besoin de savoir à quel point pourcentage de VMA ou à quel pourcentage de fréquence cardiaque max je dois courir Non. Par contre, psychologiquement, le fait de savoir que j'ai progressé, eh ben, ça va m'être très utile. Alors comment je m'y prends pour faire un mon test VMA eh ben, C'est de la façon la plus simple possible. Je vais sur une piste, c'est les seules fois de l'année où je vais sur une piste et je fais euh, la vitesse, enfin la, la distance maximum que, je, maximum que je peux faire en 6 minutes. Donc voilà, très simple, chrono, 6 minutes, je fais le nombre de tours maximum de pistes, et puis bah, une fois que j'ai la distance, je la multiplie par 10, ça me donne ma VMA, tout simple, voilà. Donc bah, c'est parti, et puis bah, on va voir ce que ça donne cette petite VMA. 3, 2, 1, go Approximately ten hours later... Bon, on va pas rester là, hein. Allez Alors. Analyse. Alors, là ici, c'est la ligne blanche qui marque les 100 mètres. Ce qui fait que j'ai fait un petit peu plus que 100 mètres. Donc on va dire... On va dire que j'ai une VMA à 17, parce que j'ai fait 4 tours de 400 mètres, donc 4 x 4, 16 plus les 100 mètres, on va chipoter pour les 10 mètres de gagner et du coup ça veut dire que j'ai une VMA à 17 km h voilà donc ce qui est pas mal parce que la dernière fois que je l'ai faite, eh ben, j'avais 16,5 donc j'ai gagné 0,5 de VMA donc je suis content la VMA progresse, le bonhomme progresse c'est génial, voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu ou je vous ai emmené avec moi à faire mon petit test VMA moi je vais rentrer tranquillement chez moi si vous vous souhaitez aussi dire votre VMA, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires, enfin, on va se la jouer avec qui est la plus grosse. <rire> Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'était François, bye bye